Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons jouer à Gummy Food. Gummy VS Food. Alors Asya, est-ce que tu connais le but du jeu de Gummy VS Food Non, pas trop. Oui. Alia, connais-tu le jeu Non. non? Et Loubi, est-ce que tu connais le jeu Gummy VS Food Alors, c'est quoi tu dois choisir parmi les deux plats. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir sous les plats plein de choses Des bonbons. Des bonbons. Et de la vraie nourriture. Et, des Et de la vraie nourriture. Comme des carottes, des cornichons. C'est vrai. Oh, J'ai envie d'avoir les bonbons pour mmh. voilà, la nourriture. Eh bien, oui. toi. Donc, il faut que vous choisissiez un plat et est-ce que vous le goûtiez Si vous ne voulez pas le goûter, le point ira à quelqu'un d'autre et vous ne gagnerez pas de point. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. oui. Alors, c'est parti. Alors, Loubi, à toi de choisir un plat. Lequel aimerais-tu choisir Celui-là. Alors, Asia, aide-la à soulever pour qu'elle puisse goûter ce qu'il y a dessous, on soulève, oui. on soulève. des bonbons orangina. À Alia, à toi d'ouvrir ton plat. Hum, une bouteille d'orangina. C'est bon? Mmh. Alia, je vais prendre un verre et tu vas goûter ton orangina. Il, Il est gros, hein. C'est pas le même. ce que je l'ai mangé. Mmh. Mmh. Oh, ça pique. Ça a l'air de piquer. Pourquoi ça mieux que ma soeur a choisi ça? J'aime pas l'orangina. Je vais bon. a plus. Le goûter Eh bien, je crois que tout le monde a gagné son petit point. Ouais. Ouais. Mon père, alors ensuite nous allons passer au challenge suivant. Oui. Qu'est-ce que ça peut être Alors alia, maintenant c'est à toi de choisir ton plat. Oh. Celui-là. Allez, vas-y, ouvre. Oh C'est quoi Un optique Waouh Mon Aïssa un oeuf dur Ah, il faut goûter Autrement pas de poing. Tu veux préférer avec une cuillère peut-être Que je te donne non, Ah, ah j'ai regardé le chocolat <rire> Tout le monde doit goûter Oh le jaune Que le jaune Ah, on peut Ah, un petit goût. Hum. Ben oh. Super, hein, hum. tout le monde a goûté hum. son plat. Hum. Super, super. Donc ça fait un point chacune hum. encore. Hum. Hum. Allez, fille. Hum. Alors cette fois c'est Asia qui va choisir son plat. Ça peut être sympa. quoi à ton avis hum. Ça sent quelque chose ou pas non Et ça sent rien. Donc c'est un mystère. <rire> Loubi, ça sent quelque chose ou pas Qu'est-ce que ça peut Qu'est-ce que ça peut être à ton avis Neuf Encore un neuf Allez-y On va temps. vérifier. Allez-y. Allez, allez Ah Moi je dis en fait. Bon Alessia oui. Non mais c'est hein bah, pas toi qui choisis il Allez, un, deux, deux. trois. <rire> J'ai vu des sucretures mmh, de chien. Des... Des en bonbons et des spaghettis. Moi je vais avoir euh, une fourchette. Bien sûr. Merci. Ah, oui. Vous voulez goûter Attends, attends. Je vais te je vais... Je vais goûter. Ouais, attends, on partir. Tu veux goûter Attends. On peut goûter. Alors, quel goût ils ont les spaghettis mmh, trop bon a ah, trop beau. Beaucoup de sucre. Ouais, mais il n'y a pas un goût particulier non? non, Loubi, ça a pas un goût de citron vu qu'il est jaune. Hein? Euh, non. C est c est... Oui mais est-ce que c'est un goût de citron? Euh, non c'est pas bon. Alia toi tes spaghettis sont bons? Ils ont tous le même goût toi? Tu euh, le tout? Elles sont poches. Eh ben tout le monde a goûté donc encore un ça chacune vous êtes super fortes. Mm. Mm. Alors, prochain plat, qu'est-ce que ça peut être à votre avis Qu'est-ce qui peut se cacher dessous Non, mais qu'est-ce qui peut se cacher dessous ah ah non, je sais pas, je Rien du tout Vous savez pas du tout Bon, Alia, tu vas découvrir oui. celui-là oui. Un, deux, trois oh <rire> Faites voir euh, Non, ça va me plaire. Allez, Comment goûte, autrement bien. tu gagnes pas de points. Montre ce que c'est, c'est oui c'est la banane le fruit et la banane <rires> mmh. mmh. mmh. bon. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. bon, tu goûtes la que banane que en fruit ou ça. pas Enfin je sais ce qu'il va avoir. Enfin je sais ce qu'il va Tu sais ce qu'il va y avoir Moi je sais pas. Bon bah écoutez hein, vous êtes super forte hein. Il a pas à dire, vous allez tout goûter, moi j'aurais pas pu, il y a choses. Il les choses, il y a les choses, il y a le serpent, il y a le serpent qui bat Ouais. et il y a la petite du serpent. La petite serpent. Moi, j'ai pas c'est. Oui. Alors maintenant, ça va être... Ça, ouais, ça va être... Un... Ça va être... Oui, mmh. mmh, tu Prochain récipient, qu'est-ce que Mais ça peut, dire peut dire quoi, être un... Attention, attention, attention, Loubi, vas-y, vas-y. Oui. Et... Attention. Oui. Ah non, que je peux pas du au Vas-y, bah ouvre. Ah bah... Je voilà. Ça, oui. Et voilà. Et bien voilà. Le Attends, je vais te l'ouvrir si tu veux. Oh, je veux goûter. Vas-y. Ok. Ah, elle veut goûter les deux coca. T'es super forte. Oh. On va laisser Alia à aller goûter parce que c'était son challenge à elle. Et bon. après, tu passeras Aloupi. Vas-y. Très courage vous êtes super Alors entre le bonbon et la boisson, il y a une différence C'est les, le même... deux, les deux. Mais c'est le même goût euh, Ouais Ouais Un tout petit peu Un tout petit peu Désormais. Alors vous avez encore gagné un point chacune Vous un êtes à égalité hein, pour le moment Je, je vais choisir. Ah bon, c'est Ah, c'est ce qu'il va voir. Oh non, moi je, je sais pas. Moi je sais pas. Moi je sais pas. Moi je sais pas. Sais... Sais... Sais... Ça, tu choisir, c'est <A2> oh. à moi. Hmm. c'est pas... à moi. Là, ça, c'est à Non, c'est à Aya de choisir. C'est à moi Non, c'est pas vrai. C'est à Aya de choisir. Et après, ce sera à toi. Ah, moi je sais ce que c'est. Je des... c'est sûre que c'est des Allez, Alia, à... à toi de choisir. Oui. Attention. Ah, je le voulais... Alors. Ah. Ah. Des œufs en bonbons et un faux plat. Regardez, voilà. si c'est sûr professionnelle. c'est bon. Mais c'est bon, les deux sont très bons. Regardez ce qu'il fait. Je prends des Oh là là là. Bravo. <rire> <rires> goûter? Goûter? Mm -hmm. Loubi, tu goûtes? <rire> ça donne pas envie? Mais tu veux goûter, tu veux goûter les bonbons? Peut-être? Ah. Mets-toi dessus. On me cherche pas. Doucement, Alien. On a un poisson. On va te goûter. Le tour est joué. Là, bon. Le bonbon n'est pas bon, oh. bon. Mais c'est bien Vous avez tout goûté Au de plat Il n'était pas du Surtout les oeufs les os. Mm. Mm. Et le au plat Et puis ah. mm. Mm. Allez on va passer Au plat suivant ah. C'est moi, c'est à moi. C'est moi, c'est à moi. C'est moi, c'est à moi. C'est moi, à moi. C'est moi choisi ça. C'est moi. moi ça. C'est moi. C'est moi qui ça. C'est moi. C'est qui ça. C'est moi ça. C'est moi qui de ça. moi ça. C'est moi fraises moi qui choisi ça. C'est moi moi ça. Je vais choisir. Allez, c'est à toi de choisir. Attention, qu'est-ce que ça peut être Mon fruit préféré. Allez, sûr. Allez. Des fraises. Non, ça y Et des fraises. Des fraises. Mmh. C'est bon. trop bon Vous préférez laquelle Le fruit ou le bonbon non, je non Alors tu préfères le bonbon Ouais. Et bah encore un pour chacune, hein Non. non C'est chouette De oui. ah quoi Qu'est-ce qui est pas bon Le bonbon Toi t'aimes pas le bonbon Loubi Tu préfères le fruit Moi aussi. Alors les filles, comment c'était ce challenge Ah oh. trop bien Ouais Vous voudriez en refaire d'autres Ouais Ouais Mais avec quoi cette fois en dessous euh, Ah j'ai souris, souris, souris. souris Des souris, des petits animaux de, de, de, de, J'aime pas les animaux, des légumes. Avec des légumes Non Moi aussi des légumes Et toi aussi avec des légumes Comme quoi des... Par exemple des carottes Oui non. non. Moi, ah, pas des araignées Pas des araignées Avec mmh. des légumes Ça ne peut pas euh, <rire> ah, ah, ah Je sais ce qu'on peut des mégals. Ah. ah non non. Ah, mais pas, je, je, je... Oh, non, moi, non non <rire> oh, On dit <rire>